Nous nous retrouvons aujourd'hui pour découvrir un nouveau son Ce son, c'est le son du mot réveil Et en fait, comme tu peux le constater Il y a plusieurs sons en même temps dans cette maison Le son aïe, le son aïe de réveil Le son ouïe, œil, aïe, aïe, ouïe, œil Donc deux fois ouïe, mais qui ne s'écrit pas de la même façon Regarde bien la maison qui se décompose en plusieurs étages. Tout en haut, on a j'entends Aïe. En dessous, j'entends eïe. En dessous encore, j'entends Ouille. Et enfin, tout en bas, j'entends œil. Je vais maintenant te montrer les images et nous allons essayer de les ranger au bon endroit. Je te laisse quelques instants pour les regarder. Alors, nous allons essayer de ranger de manière organisée ces images. Dans le son Aïe, on peut y mettre une paille. Est-ce qu'on peut mettre un autre mot oui, on peut mettre l'épouvantail. Est-ce qu'il y en a encore Non, il n'y en a pas. Cherchons maintenant la deuxième ligne. Le son EI, comme dans soleil. Ou encore, comme dans abeille. Est-ce que tu en vois d'autres Oui, il y a aussi le mot oreille. On passe à l'étage du dessous, le son ouille. Le son ouille comme, peut-être que tu ne connais pas ce mot-là, du fenouil. C'est un légume. Une grenouille bien, je m'entends d'ici. Et encore une citrouille. Tiens, je crois bien que j'ai oublié un mot dans le son aïe. Tu l'avais peut-être trouvé, c'est le mot écaille. Bravo si c'est le cas. On passe à la dernière ligne, le son œil. Alors il y a l'écureuil. Il y a bien sûr la feuille et le portefeuille pour ranger les cartes, cartes d'identité, les cartes bleues, etc. et l'argent. Et nous avons deux mots, intrus, le signe et le facochère, qui n'ont rien à faire ici. Relisons ensemble, ligne après ligne, tous les mots que nous venons de trouver. Donc dans le son, le son aille, une paille. Un épouvantail, des écailles. Dans le son « aïe », le soleil, des abeilles, une oreille, son « houille », est-ce que tu te rappelles de ce mot un fenouil, une grenouille, une citrouille et pour le son « œil », un écureuil, une feuille et un portefeuille. Je vais te laisser lire les mots quelques instants et ensuite nous les rangerons sous les bonnes images. C'est parti Allez, je te montre maintenant les images et nous allons associer les mots. On commence avec ce mot-là. Il s'agit d'un épouvantail. L épouvantail qui sert à effrayer les oiseaux dans les champs. Le mot suivant. C'est un réveil. Troisième mot. Un écureuil. Le quatrième mot. C'est le nom du légume. La citrouille. suivant il s'agit de la paille très bien un autre mot il s'agit de la feuille une feuille une paille et une feuille qui peuvent avoir d'autres sens la paille par exemple ce qu'on met dans les étables ou dans les écuries pour les animaux et la feuille sur laquelle tu vas écrire. Il nous reste maintenant deux mots. L'avant-dernier, il s'agissait d'une oreille. Et le dernier, pour vérifier si nous ne nous sommes pas trompés, c'est du fenouil. de nouveau te laisser quelques secondes pour lire les mots en rose et je t'explique ensuite la consigne C'est parti Nous allons devoir ranger les mots que tu as lus dans deux colonnes la première à gauche la colonne du masculin la seconde à droite la colonne du féminin on démarre avec le premier mot qui se trouve tout en haut il s'agit de travail alors rappelle-toi pour le masculin et le féminin on essaye de placer un article devant un déterminant un une le Qu'est-ce qu'on dit pour travail On dit plutôt un travail ou le travail Donc ce mot est masculin On continue avec le deuxième mot Il s'agit de médaille Et on dit une médaille ou la médaille C'est donc un mot féminin Troisième mot Il s'agit d'orteil. Orteil qui se trouve au, au bout de ton pied. Alors, on dit un orteil ou une orteil Un orteil, oui. C'est donc un mot masculin. Je continue avec le mot tout en haut. On l'a lu tout à l'heure, c'est le mot écureuil. Et on dit un écureuil ou l'écureuil. On ne dira pas. Le écureuil puisqu'on a deux voyelles côte à côte C'est un hiatus Et du coup on est obligé de prendre l'article élidé L' devant écureuil On continue Avec le mot feuille Est-ce qu'on dit un feuille ou une feuille Une feuille bien sûr Donc c'est un mot féminin Dernier mot C'est le mot abeille et on dit une abeille. Tous ces mots ici, rappelle-toi, on les appelle des noms, des noms masculins ou des noms féminins. Alors, est-ce que tu as une petite remarque lorsque tu observes la terminaison des mots masculins et des mots féminins Je te laisse observer quelques instants. Et je vais t'aider en coloriant la fin de ces mots. Alors, est-ce que tu vois une différence maintenant En effet, lorsque les mots sont masculins, il n'y a qu'un seul L. Lorsque les mots sont féminins, il y a deux L. Donc ça va être une règle à retenir. Je te montre le premier côté. Donc côté masculin. Le son s'écrit avec IL. Donc AIL quand c'est I, EIL quand c'est I. E, U, I, L, quand c'est œil, etc. Comme dans le réveil, un épouvantail, du fenouil ou l'écureuil par exemple. Et bien sûr, de l'autre côté, le féminin, le mot s'écrira avec I, deux L. Comme dans l'oreille, une paille, la grenouille et une feuille. Nous allons relire une dernière fois ensemble la maison du son aïe, aïe, ouïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. J'ai l'impression que c'est une petite chanson. Alors, est-ce que tu es prêt Tu relis avec moi, bien sûr. Premier mot dans le toit, le réveil. Nous sommes sur la ligne du aïe. Un épouvantail, des écailles, une paille. Son le soleil, une oreille, des abeilles, son houille, du fenouil, une citrouille, une grenouille. Et enfin le son œil, un écureuil, une feuille. Un portefeuille écriture du son aïe comme dans réveil je commence par une petite boucle je monte je descends et je remonte au troisième interligne pour la grande boucle je n'oublie pas à la fin le petit point sur le i Dans ce mot, toutes les lettres vont s'enchaîner. Il faut donc mémoriser absolument toute la graphie du mot réveil. R-E-V-E-I-L. Je démarre par le petit mot 1. Je pars de ma ligne d'écriture. Je monte. Je tourne vers la droite et je redescends en petite canne. Une boucle. Levé. Une petite boucle. Je monte, je descends pour le I et je monte au troisième interligne pour le L. Je n'oublie pas à la fin de mettre le point sur le I et l'accent aigu sur le E. C'est à vous trois fois